Bienvenue, on va parler du web. Vous savez ce truc que vous utilisez souvent. Le web est un énorme réseau pour connecter les ordinateurs entre eux. Et en 2014, il y a plus d'un milliard de sites web. Un milliard Quand j'étais plus jeune, il n'y en avait qu'un million. On trouvait déjà ça beaucoup. Quand utilisons-nous les sites web Au début, les chercheurs l'utilisaient pour partager les résultats de leurs recherches, par exemple sur les collisions entre particules. Mais maintenant, tout le monde l'utilise, pour pratiquement tout tout faire par exemple en utilisant un réseau social pour échanger avec sa famille ou un site de photos pour partager les photos de votre chat préféré un site web de voyage pour décider où passer ses prochaines vacances ou un site web d'actualité pour savoir ce qui se passe partout dans le monde et bien sûr vous devez aussi utiliser le site web de la Cannes academy pour apprendre bon quel est votre site web favori en fait j'ai une question plus importante quel site web vous aimeriez utiliser mais qui n'existe pas encore peut-être un site web qui parle de vous ou qui parle de ce que vous aimez. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez créer un site web vous-même et vous pouvez apprendre comment le faire ici sur la Khan Academy. Commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez construire car vous pourrez le faire très bientôt. Pour commencer, voyons un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que le web En fait, c'est un ensemble d'ordinateurs connectés qui hébergent des sites web. Quand un ordinateur est connecté à internet et qu'il publie un site web, on appelle cet ordinateur un serveur, car il sert le site web. Le site web est écrit en utilisant trois langages. HTML pour marquer le contenu du site, CSS pour gérer le style et JavaScript pour le rendre interactif. Comment les utilisateurs comme vous peuvent naviguer sur les sites web Eh bien, vous utilisez un logiciel spécialisé pour utiliser les sites web, comme Chrome, Firefox ou Internet Explorer. On appelle ces logiciels les navigateurs, les « browsers » en anglais. Les navigateurs cherchent à afficher le site web de la même façon, mais ils ont des différences. C'est pour, pour ça que parfois on indique « Oups, il y a un bug avec ce navigateur, alors essayons-en un autre. » Quel navigateur utilisez-vous en ce moment Vous devez en utiliser un, quel que soit l'appareil que vous utilisez, comme un portable, un téléphone, une tablette ou une TV connectée. On appelle ces appareils les « clients ». Les appareils « clients » peuvent être vraiment différents les uns des autres. Certains sont plus petits que d'autres. Ils ont parfois un écran tactile ou un clavier. Certains sont en noir et blanc. Donc les sites web doivent arriver à s'adapter à toutes ces sortes de clients. Alors, quels clients utilisez-vous en ce moment Ok, ça c'est le web. Enfin, en deux minutes. Il y a beaucoup de choses à apprendre concernant le web. Mais maintenant, c'est le moment de commencer à écrire du HTML et du CSS pour créer vos propres pages web.